Bonjour, je suis Younes, vous me connaissez Ah non, ça c'est juste une tasse. Ouais, en fait, aujourd'hui, on va... Je ne suis pas Younes, mais je m'appelle Younes. Je suis fan de... Mais Younes aussi, il y en a d'autres. Vous connaissez le ça sympa Tellement, je suis bon. ça va. Aujourd'hui, j'ai trouvé un vrai trésor. Je vous jure, c'est pas les magasins, un magasin, le magasin, c'est un autre magasin qui l'a dit, c'est moi qui l'a mis, c'est moi qui l'ai acheté. Il n'a pas acheté. Et qui l'a trouvé. Voilà. Et ça, oh. <rire> Ça c'est un film en fait. C qui ça? C mon frère, c'est des bêtises Il a. Dit, en fait, on va changer de voix de chant Alors, on va changer de voix de chant. Alors, prenez bien les lunettes. Hein? Laissez-moi comprendre. Allez, go. Et on y va. Alors, prenez des pâtes. Bonjour oh, à mon frère. Des il pâtes. On a eu des pâtes aussi. Mais, Mais on voit le frère. Frère, frère. Là, c'est mon frère. Mis, les, les ouais, parce en fait là je vais faire une vidéo alors Marou, tu vas pas me déranger mais c'est mon frère ouais mmh. en fait mmh. vous allez prendre de l'eau vous allez mettre dans un verre et vous allez et mélanger là, et bien. mettre un détergent choucroute mmh. enfin, du f... non non non non, non non non mais c'est pas prenez mmh. de l'eau mmh. f... de l'eau mmh un gros bol dans un bol euh, pas gros ou petit. petit comme ça. Donc, un gros, un, un peu d'eau, 2 litres, 2 litres, après, 4 litres de sel. Non, non, non, non, non, non pas de cale. Pas de cacao. Pas, pas, pas de du sel, c'est du après. Un peu de.. Un peu de de sauce qui pique et maintenant il faut des œufs casser et mettre le thé ouais. -les. et après vous buvez non non pas non. vous prenez une une, une euh, vous mettez encore au moins ah, je vous ai pas dit combien monsieur 5 5 5 heures vous les cassez et vous les mettez, vous mélangez, vous buvez, ça fait des forces et ça fait, et ça, fait ça. ça, fait des voix. Et si vous avez pas marché, je veux dire que vous avez un... un peu de sel, un peu trop de trucs, un peu de trucs, si ça ne marche pas. Et aussi c'est dégueulasse, monsieur, faites Maintenant, on va en parler des casquettes. Alors... Alors, voilà ma casquette. La casquette est fabriquée avec un point rouge. Vous connaissez Qu'est-ce que vous avez fabriqué là Il y a un point rouge. Point rouge, rose, rouge. rouge. Il y a un point rouge. Curie. Une... Ça s'appelle le curies. En fait, les curies, c'est... Et